courage oui je sais c'est pas agréable alors on va te poser la t'inquiète petit bonhomme je le couvre les yeux pour qu'il reste calme oui bon bah pour essayer et en fait là je vais je vais passer un coup euh, d'eau tranquille tout voilà c'est allez ah, on va faire vite bonhomme on va faire vite allez ouais, on fait comme on peut donc là c'est de la bétadine iodée en gel donc ça va rester sur euh, les plaies le poisson s'est blessé et il y a des écailles qui montrent qu'il est euh, qu'il est abîmé. Alors pour lui, c'est très stressant d'être euh, sorti de l'eau, bien entendu. Voilà, donc je confirme, c'est bien. Euh, c'est abîmé, effectivement. Euh, c'est stressant d'être sorti de l'eau. Donc je fais très rapidement. Et je lui euh, badigeonne ses blessures. Je vérifie rapidement ses euh, nageoires. Il n'y a pas de pourrissure ni rien. Il va vite retourner dans l'eau. On a deux poissons euh, qui se sont abîmés dans le bassin. Euh, euh, oui, Brewster que vous venez de voir, et un peu Hubble, euh, moi, euh, donc je vais changer de, de coton-tige, et euh, la manœuvre consiste à euh, venir nettoyer elle a du poisson assez rapidement parce qu'on le sort de l'eau, hein, il n'aime pas ça bien entendu. Si besoin, on peut lui couvrir un peu les yeux pour le calmer et à badigeonner avec euh, cette bétadine. Donc C'est une bétadine euh, qui contient de l'iode euh, qui est très bien pour euh, désinfecter par rapport aux au au virus, aux champignons, aux bactéries. C'est un spectre très large et euh, comme <rire> c'est un poisson, on le fout dans l'eau. Oui, ça, ça paraît logique, mais du coup, euh, il faut euh, un truc qui accroche. Donc, euh, le gel, c'est mieux que le liquide. Euh, je vous conseille de faire ça, de bien respirer à fond. Moi, je sais que c'est toujours des choses qui sont extrêmement stressantes quand on doit soigner un poisson, euh, parce que euh, ben, c'est complètement dehors de leur milieu, ils n'aiment pas ça. Là, ils sont dans des seaux, parce que c'est l'équivalent du pack hôpital. Euh, mais je vous expliquerai ça après. J'ai suffisamment respiré, on va attaquer. Le deuxième... Allez, Hubble oh, Non, alors, Hubble, t'es d'accord. Je te comprends, moi non plus, j'aimerais pas la blague. Oui, oui, Hubble, oui, je sais, c'est très, très difficile. Je sais, tu es courageux. Donc là, je regarde s'il n'y a pas de, de, de cochonnerie, de, de choses coincées dedans. Non, je vais lui badigeonner les flancs avec la bétadine. On voit qu'il y avait quand même des écailles abîmées et tout ça. Hop, je te badigeonne. mon je courageux, je sais, c'est dur. Courage, petit bouchon, t'as pas d'autres blessures Allez, je te retourne, je sais, je sais, je sais. T'aimes pas ça, je comprends. Ouh, ouh, il a fait beau beau. Allez, viens. On a presque fini. Oh non non non non, je sais, je sais, je sais, je sais. Euh, je sais plus de quel côté je suis. Merci. Allez, allez, allez, allez. Voilà. Je m'aditionne. Je, je te remets, je te remets, je te remets. Courage. Voilà, ça y est. Allez, tu retournes dans ton plat, dans ton, dans ton Alors, le seau, euh, il est rempli d'eau euh, du bassin. Et. Euh, donc, ça, c'est un linge humide, euh, voire même mouillé. Donc, c'est trempé, on va le mettre de côté. Hop. Je ne sais pas tous les combien de temps il faudra que je refasse le traitement d'ailleurs. Euh, je vais voir, je vais suivre l'évolution. Alors. Alors, pour l'eau, euh, j'ai regardé combien de litres faisaient les seaux. Et on a mis 2 grammes de sel par litre d'eau. Euh, dans les seaux, il faut bien que ce soit dilué, pas bouffe de grammes comme ça. Donc on dilue dans l'eau et on remet dans l'eau. Euh, J'essaie de ne pas faire trop rapidement. Bon, on il fait pris un peu rapide parce que euh, j'ai fait tomber le, le verre doseur dedans. Euh, mais sinon, ça a été bien supporté. Ça permet pareil d'éviter le développement euh, des bactéries, de l'infection et tout ça. Euh, et euh, on va changer... Euh, donc là, on a fait ça ce matin. On attendait, en fait, on est allé à la pharmacie de, de garde euh, pour aller chercher la, la bétadine, parce qu'on n'en avait pas, <rire> tout simplement. Euh, surtout, bah, c'est un truc un peu particulier, quoi. Euh, et euh, je suis désolée, j'suis vraiment quelque chose... Euh, c'est toujours très stressant, parce que enfin, je.. je pour eux, c'est très stressant, et du coup, moi, je les vois stressés. Euh, voilà. Donc là, ils sont tous les deux en bac de quarantaine, pas ensemble. Euh, chacun a son saut. Euh, je vais voir si je peux vous montrer, mais c'est sauts euh, tout cons parce que euh, on n'a pas ce qu'il faut. Normalement, il faudrait euh, leur installer un bulleur. Euh, on n'a que le gros du bassin, euh, voilà. Pour l'instant, on est dimanche, on fait ce qu'on peut. Hier, on n'avait pas internet, donc euh, au niveau des soins du poisson, je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans, euh, alors que je suis pas sûre des, des, des mesures, des produits et des trucs qu'il faut utiliser, ça remonte à trop loin. Euh, du coup, on a pu s'en occuper que ce matin et je savais que les poissons étaient en danger euh, parce que déjà hier, euh, j'avais remarqué euh, un changement du comportement de Rooster. Et j'avais remarqué qu'il y avait un problème au niveau de ses écailles, comme vous avez pu voir sur... Euh... La, la vidéo, sûrement, il y avait des, des taches blanches. Euh, là, je vais vous chercher euh, une photo. J'ai pris des photos dans le bassin ce matin, juste avant de les sortir. Euh, écran 2. Voilà. Donc ici... Ouais, et on voit ma souris, vérifiée. Si vous voyez, on, on, on voit que c'est blanc, que c'est décoloré, qu'il y a un problème. Et en fait, on voyait aussi qu'il nageait... Euh, ça avait tendance à tourner. Il nageait plus... Non, ça, c'est autre chose. Euh, il nageait euh, pas, pas correctement. Euh, donc, j'ai pris des photos. Je me suis dit, ouais, quand on aura... Je les ai prises hier, celles-là. Euh, et on a eu une énorme coupure intervalle, je me suis dit ça me servira de référence si jamais ce matin je les vois pas correctement dans le bassin, euh, qu'il est au fond euh, par exemple, mais qu'il nage bien, mais je voyais qu'il y avait un problème de comportement. Ça c'est des signes d'alerte euh, si vous constatez un changement de couleur, un changement de comportement, de nage, euh, etc. Euh, a priori, de ce que j'ai vu sur les, les voiles, les nageoires et tout ça, il n'y avait pas de moisissure, pas de putréfaction, pas de euh, rien d'abîmé. Mais pareil, je continue à surveiller euh, très attentivement tout ça. Et euh, ce que je voudrais vous conseiller, c'est un L'équivalent d'un tutoriel, je suis, en, je suis désolée, je suis en train de le, de le rechercher. C'est sur Au Jardin... Euh, Aquajardin, pardon. Euh, moi, je suis aussi beaucoup... Je suis, enfin, je, plus maintenant, je l'étais, pardon. Euh, je fréquentais beaucoup euh, le forum euh, aquariophilie.com, un peu celui de Lorraine, mais euh, surtout aquariophilie.com qui m'avait filé vraiment énormément d'informations de, dessus. Euh, donc, je vous mettrai le lien... De, de ce reportage photo explicatif euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, qui a été réalisé par euh, Philippe212, euh, merci beaucoup <rire> Parce que euh, ça, ça a été fait en 2010, et ben là on est en 2023, 13 ans plus tard, et euh, bah, Brewster te devra peut-être la vie, et euh, Hubble aussi. Euh, on surveille également, on a un troisième poisson qui est un peu plus fragile, enfin plus fragile que trois autres en fait. On a six euh, poissons rouges qui sont dans un bassin d'un peu moins de 500 litres. Euh, le poisson rouge, c'est minimum euh, 50 litres par individu. Et il faut considérer euh, que c'est une espèce grégaire qui doit vivre en groupe. Donc on est sur euh, 300, 400 litres euh, plutôt euh, minimum. Hein. Euh, donc on voit bien, le, le poisson a été particulièrement euh, abîmé, mauvais état et blessé. Et là, là pour le coup, vous voyez la nageoire... Euh, dorsal était euh, très abîmé donc là je suis contente que nous il n'ait pas fallu faire ça parce que euh, je sais pas si j'aurais pu euh, donc là voilà euh, il explique euh, il explique qu'il euh, met le, le poisson sur un linge humide euh, il a rentré le poisson à l'intérieur ça doit être pareil un poisson de, de, de bassin là les, les notes sont en saut à l'intérieur euh, nettoyage des mycoses avec un coton-tige et ensuite Bon alors, c'est beaucoup plus bien fait que moi, hein. euh, c'est tout goût tout propre. Euh, placer de la pommade isobétadine sur la partie, euh, la partie coupée et tout ça. Donc là, c'était au niveau de la nageoire dorsale. Euh, on la voit ici, là. Où il a fallu couper, parce que sinon, pourrissure... Euh, pourrissement Moi... Aussi, pourri enfin bref... Oui, pardon, <rire> J'aime pas regarder ça ça me perturbe un peu quand même. Euh, je sais qu'il faut le faire, que c'est du soin, mais euh, émotionnellement, j'aime pas. Euh, donc, on a... Euh, voilà, c'est ça. Là, on a la bétadine qui est mise sur euh, la partie que, euh, qui vient de découper, parce que de toute façon, après, il y a un risque d'équivalent de, de, de, de gangrène en fait, chez nous. Euh, et après, il y avait aussi... Euh, alors la, la, per, la personne a, a de l'équipement et tout ça, hein. là c'est un prélèvement pour euh, voir justement ce qui s'est passé. Euh, nous on n'a pas fait ça euh, parce que, bah, voilà, euh, on n'est pas véto, je ne sais pas quoi. Et là c'est euh, le, le fait de rajouter de l'eau euh, avec du sel dilué à la concentration qu'il faut. Et puis ça c'est pour éviter le, les sauts du poisson, alors nous c'est pour des, des sauteurs. Hein. Euh, ce qu'on surveille c'est plutôt les chats, euh, mais les chats ils disent « Ah c'est mouillé, c'est dégueulasse !» donc c'est bon. Euh, je mets la, la suite, c'est vrai, ça que je vais vous dire aussi. Surtout, ne donnez pas à manger euh, quand vous avez un poisson malade. La digestion, c'est beaucoup trop fatigant et ça peut euh, faire des occlusions intestinales. Donc, on file pas à manger, on, on, on laisse l'animal se reposer à des températures euh, agréables, douces pour lui si possible. Euh, on évite tout ce qui peut le stresser encore plus, etc. Moi, je vais voir... Euh, je vais... Ça va être un peu le bordel, mais je vais vous montrer un peu comment ils, ils sont installés. C'est pas la grande classe, hein. c'est pas des vrais aquariums euh, hôpitaux. C'est deux seaux. J'ai mis le, le verre d'eau par terre parce que je crève de soif, et je me suis dit que c'est un truc à, à boire l'eau des poissons. Et euh, demain, on va changer une partie de l'eau, mais sans remettre de sel cette fois. Alors, je, non, je vous le montre. Tout doucement, tout doucement. Oui, Trifon. Oui, c'est du poisson, c'est rigolo. Euh, bah écoutez, ils sont, ils sont au fond. Euh, euh, bon nage. Euh, Brewster euh, a pas aimé la blague. Il fait la gueule. Euh, ce que je comprends tout à fait. Moi aussi, ça cette pas je ferai la gueule. Hein, me sortir, me foutre la tête sous l'eau. Euh, me recouvrir de trucs gluants en pêchant de respirer. Je ferai la gueule aussi. Euh, euh, ce, qu ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, Brewster n'a pas déféqué. Euh, donc euh, ben, je surveille euh, de bien sûr, on ne donne pas à manger. Euh, par contre, Hubble qui avait beaucoup plus la forme et euh, qui avait un état, qui était en meilleur état général, c'est le nom à Hubble, hein. euh, le télescope. Comme le nom du mec qui a donné son nom au télescope et que du coup, on a donné son nom à notre télé poisson télescope, bref. Et euh, par contre, booster, euh, voilà, c'est plus compliqué. Donc, euh, je fais cette vidéo bah, déjà pour vous montrer que c'est possible. Et puis, euh, pour... Comment, comment on peut faire, même sans être euh, spécialiste vétérinaire et tout ça Parce que euh, souvent, on pense qu'un poisson rouge, ça vaut pas le peine, donc euh, ça se soigne pas. Mais si, les poissons rouges euh, se soignent aussi, et c'est intéressant d'avoir un, euh, un bac hôpital, euh, un bac de quarantaine, s'il y a besoin, s'il y a un souci et tout ça. Voilà, donc prenez bien soin euh, de vos animaux. Euh, euh, de, de, des êtres vivants dont vous choisissez de, de vous occuper. Allez, petits mammifères. tu dis au revoir